Bonjour, petite réaction suite euh, au discours d'Edouard de Philippe euh, concernant la, la réforme des retraites, euh, 45 minutes à peu près, euh, donc on peut dire euh, rien de nouveau, pas de surprise, mais même ça c'est peu dire, parce que d'un côté on a pu constater la prudence dans le discours, dans la forme, mais dans le fond c'est euh, euh, même incroyablement se moquer du monde, parce que c'est d'abord la posture de celui qui a le souci de l'égalité sociale, qui a le souci d'assurer pour tout le monde euh, des, des meilleures retraites, alors qu'en réalité on on sait qu'ils dégomment tout, on sait qu'ils s'attaquent à tout ça, qu'ils sont dans le prolongement de toutes les réformes de retraite précédentes. Et c'est quand même incroyable de voir ce gouvernement qui s'est attaqué à tout le monde depuis qu'il est là, euh, qui ne sert que les riches et encore les plus riches, et puis qui s'attaque toujours aux plus pauvres, et là, essayer d'apparaître comme celui qui va euh, essayer d'arranger les affaires de tout le monde. Euh, ce qu'on voit déjà, c'est la force du mouvement social. C'est à quel point les grèves réussies à la SNCF ou dans l'enseignement, ou les, les, les grosses journées de, de manifestation du 5 et du 10, on voit comment ça met la pression à ce gouvernement là comment il fait gaffe beaucoup plus gaffe et on sent aussi que bah, ça fait un an avec les gilets jaunes que ce gouvernement là il est largement fragilisé et il est plus en position de faire le malin comme il faisait avant ceci dit il veut nous nous balader nous manipuler nous tromper et nous diviser hein. cette histoire de repos de report euh, après la date de naissance de 1975 c'est quand même une volonté d'essayer de, de, de casser un peu ou dans tout cas de sortir une partie de, du mécontentement bon, voilà de, de toute façon ce discours là au bout du compte il nous met en colère parce que c'est un foutage de gueule incroyable et on se dit mais comment ils osent parler comme ça, comment ils osent dire ces choses-là, alors que dans le même temps, hein, on sait qu'ils répriment méchamment euh, toutes les manifestations, ils arrêtent des militants, ils les enferment, euh, sans qu'on quand ça gaze pas ou quand ça tape pas dessus ensuite on a tous les discours méprisants euh, dans les médias ou dans les gros médias hein, sur euh, sur le corporatisme des uns ou des autres sur sur l'égoïsme des cheminots tout ça enfin voilà ils n'arrêtent pas d'attaquer ils n'arrêtent pas de, de stigmatiser ils n'arrêtent pas de, de leur rouleau compresseur finalement ultra libéral et à côté de ça ils veulent dire oui mais regardez on essaie de faire bien non donc voilà nous ce qu'on espère dans tout ça c'est qu'il y a une colère qui va vraiment se renforcer qui va vraiment se libérer il y a besoin de ça il faut dire merde quand, quand c'est comme ça il faut dire merde Il faut pouvoir euh, oser le dire et se sentir capable de le dire ou la force de le dire et c'est ce qui nous manque peut-être cette confiance là mais à travers des manifestations à travers les grèves actuelles et puis les journées qui viennent comme celle de jeudi demain donc le, le 12 décembre il y a samedi aussi et puis il y aura mardi le 17 hein, une sorte de grosse journée qui sera un gros point d'appui pour essayer de concrétiser tout ça dont à travers ces, ces choses là il faut qu'on arrive à, à vraiment construire une bataille très large avec des millions de gens dans la rue euh, tous ensemble public privé jeunes chômeurs il faut qu'on s'y mette tous les gilets jaunes ceux qui sont dans des galères dans des, dans des précarités extraordinaires bon voilà on on est un peu dans cette idée-là, comment on peut construire et peut-être que le discours de, du Premier ministre finalement il va nous aider à ça, un peu comme en novembre décembre 1995, c'était les discours de Juppé qui à chaque fois donnaient plus d'envie d'être de, de, le lendemain dans la rue, donc on en est là Quoi, il faut vraiment de toute façon relever la tête et arriver à, à riposter et c'est vrai qu'on peut penser qu'on est dans une période où tout peut arriver, ou en tout cas ça, ça peut arriver, où il peut, euh, on peut vraiment faire canner le gouvernement et derrière le gouvernement il faut faire canner le patronat les plus riches, parce que en fait, le fond du problème c'est une redistribution des richesses, c'est euh, se réapproprier ce qu'on nous a volé pendant des tas d'années et donc il faut regagner tout ce qu'on a perdu à minima, donc voilà c'est un enjeu énorme c'est une grosse bataille, il faut la mener et maintenant on peut penser quand même que euh, c'est le moment, il y a des conditions pour le faire